Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide de Malfurion Malfurion euh, post-rework Alors je sais, ça fait ah non, des mois bon que j'aurais bon dû moi. le faire Mais Malfurion c'est pas un personnage que j'adore de base hein. Après le rework l'a rendu beaucoup plus intéressant euh, que ce qu'il a pu être euh, fut, fut un temps, c'était vraiment euh, une purge euh. Mais même avec le rework, Malf est devenu beaucoup plus intéressant euh, Dans l'optique de tous les supports qui ont été rework Malfurion maintenant pour pouvoir soigner donc c'est un soigneur et pour pouvoir soigner il a besoin d'infliger des dégâts aux adversaires On va y revenir plus en détail mais du coup ça le force Malf s'il veut soigner à faire euh, bah, des dégâts Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à votre positionnement, au positionnement ennemi, au positionnement de vos alliés Donc commençons par Malfurion, son euh, sort de soin principal c'est le rétablissement Sort emblématique de Malfurion à Warcraft 3 et du druide de WoW ça rend donc 830 points de vie en 20 secondes à un héros allié. On se dit, oh waouh wow! c'est des valeurs niveau 20, 833 points de vie, waouh, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, 833 points de vie en 20 secondes. Donc vous divisez 833 par 20 et vous voyez que le heal il est pas terrible, c'est juste qu'il dure longtemps. Mais ça coûte que 35 de mana et temps de recharge 5 secondes. Alors attention, quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que. Vous avez un indicateur qui est génial pour indiquer que le A vous voyez, est toujours en cours Et vous voyez un 42 de heal par seconde c'est pas énorme Mais si vous remettez un heal en fait ça va pas soigner plus Ça va pas cumuler le double heal ça va juste réactualiser le heal Donc avec Malfurion quelque chose de très important c'est bien de, en fait, de mettre des heals à peu près à, à tous vos coéquipiers Par exemple vous avez celui-là Vous regardez les timers, gardez-les à l'esprit Mais par exemple bah, j'ai mon heal de nouveau disponible Je vais le mettre sur moi Et vous allez me dire Bah ouais mais pour le moment ça sert à rien de te mettre un heal sur toi Puisque bah t'es déjà full PV En fait Malfurion, comme c'est du soin sur la durée Il faut pas hésiter à mettre des pré-heals Donc des, mettre les soins avant que des dégâts soient mis Comme ça on anticipe Généralement le tank va en prendre plein la gueule Donc Généralement le tank on lui met toujours un petit heal Mais Malfurion par exemple il est très très fort avec certains assassins oh, là, Parce que Malfurion. comme vous le voyez, bah, je mets mon heal Il est à l'autre bout de la carte le gars, c'est pas grave, il va toujours avoir son petit soin sur la durée Donc Malfurion est un support qui fonctionne très très bien avec pas mal de persos Mais en priorité avec par exemple Tracer ou des assassins mêlés extrêmement mobiles Genji, Malfurion, euh, Malfurion, Genji, Illidan pas un peu moins mais Genji, Tracer, Zeratul par exemple Qui vont partir à des années-lumière, dive, assassiner euh, des adversaires Vous, vous lui avez mis le heal et ensuite il fait sa vie Mais on pourrait dire, ouais, bah après un soin sur la durée, c'est pas énorme pour ce genre d'assassin C'est là que l'éclat lunaire rentre en jeu Temps de recharge, 3 secondes, donc ça se spam 10 coups de mana, alors on se dit, ouais c'est vraiment pas, pas énorme C'est juste que vous allez très souvent spammer l'éclat lunaire Ça inflige 197 points de dégâts, donc niveau 20 hein, en valeur, donc c'est pas énorme dans une zone et les révèle pendant 2 secondes. Ça c'est toujours assez cool, révéler un adversaire, bah ça te prend de la vision, si le mec est dans les buissons, vous savez où il est, très utile aussi contre les furtifs, Valira, Zeratul, tout ça tout ça. Mais surtout, les alliés bénéficiant de rétablissement, donc du A, récupèrent 295 points de vie par héros adverse touché par éclat lunaire et ça, c'est intéressant, ça veut dire que si vous avez un heal sur un pote et que vous appuyez sur le Z, eh bien il a eu double heal puisque j'ai touché l'éclat lunaire, la voyez, 285 puisque j'ai touché un seul gars, double 285 vu que j'ai touché deux gars. Et c'est là que ça va être vachement important et que toutes les mécaniques de Malfion rentrent en jeu. En gros il faut pré heal un allié et ensuite toucher un maximum de monde avec les éclats lunaires pour burst heal, balancer un heal énorme. En plus du soin sur la durée qui proc et ça c'est là où vous voyez que ça marche très très bien avec tracer parce qu'elle va faire son sa vie et vous pendant ce temps vous spammez les lunaire sur les types pour pouvoir justement soigner vos potes donc Malfurion le petit piège qui peut y avoir c'est qu'il faut avoir des heals tout le temps actifs sur les ses potes mais c'est là où la mana va être difficile maintenant ce qui peut être le, comme je l'ai dit le piège c'est que vous allez vous oublier vous en tant que soigneur il faut mettre sur les potes etc et vous vous allez vous oublier on y reviendra après il y a un talent pour, pour euh, gérer ce genre de choses mais le, la priorité bien sûr c'est toujours soigner vos potes mais il faut pas s'oublier non plus Donc le positionnement va être très important avec Malph Parce que, bah, il faut soigner les copains mais il faut aussi être à portée d'éclats lunaires Pour pouvoir les soigner et les tenir en vie Et euh, Malphiori on peut avoir, si jamais les ennemis sont très très groupés, très très paqués Les éclats lunaires peuvent vraiment faire la diff hein. Un éclat lunaire 5 euh, je peux vous dire que euh, ça, ça fait du bien Ça peut tenir des mecs qui auraient Ce dû mourir fait. normalement C'est pas non plus du niveau de White Man Morales ou... Euh, ou d'autres anti burst Parce que c'est pas vraiment un anti-burst Malfurion il a pas grand chose pour anti burst Mais c'est vrai que des bons éclinaires ça peut tenir en vie quelqu'un euh, Par exemple avec une Sonia aussi très très fort En attendant on va attaquer le contrôle principal de Malfurion Ce qui fait que pendant très longtemps il a été joué Parce que Malfurion à la méta actuelle On le voit généralement en double heal On va y, voir, on va y revenir après pour le, pour le passif Mais généralement on le voit plutôt en double heal Ou si c'est heal simple c'est surtout pour ce sort le Sarment, le Sarment, 12 secondes de temps de recharge, 65 de consommation de mana, c'est simple, c'est le sort qui coûte le plus cher Certains ultimes sur d'autres persos coûtent moins euh, de mana que le Sarment, donc c'est très cher Ça immobilise les héros adverses dans une zone pendant 1,25 secondes, c'est un contrôle très long, mine de rien Parce que la plupart des stuns, contrôles de route, etc. c'est entre 0,75 et entre 0,5 et 1 seconde Donc une 25 c'est pas dégueu, et ça inflige 257 points de dégâts pendant toute la durée les dégâts sont pas énormes mais la zone va s'étendre en 3 secondes Le principe c'est quoi Vous mettez un E et vous voyez il y, y a la pelouse, il y a le gazon qui va s'étendre Comment faire en sorte que du coup le route fonctionne direct Et eh bien c'est simple, au centre du route, vous voyez là il y, y a même le petit cercle eh bien si je lance le route enfin, comme ça sur un adversaire Il va être route immobilisé directement Alors que si je fais ça faut attendre que le gazon, que la pelouse euh, s'éloigne Donc si je mets au centre Déjà on optimise les dégâts puisque bah, pendant toute la durée du route Enfin non ça change rien en fait j'ai les trois tics Mais surtout ça assure un route direct et c'est là que c'est très fort Par exemple si vous savez qu'un Diablo arrive vous pouvez également Vous pouvez pas viser directement le Diablo mais ce que vous pouvez faire c'est mettre Le route sur votre trajectoire, un Diablo va vous charger il est là vous mettez le route ici et le Diablo poup, il va être bloqué dans la trajectoire Comme un Varian ou comme un ETC par exemple qui veut glissade donc ça, ça va être très très intéressant vous le mettez juste sur vous comme ça et le mec va forcément vous charger mais bien sûr, l'intérêt, comment viser faut pas. Je vois beaucoup trop de joueurs de Malfurion qui tentent des routes max de portée. À une époque on avait la portée et ça c'est vrai que le rework l'a enlevé La portée supplémentaire qui était trop bien pour pouvoir placer vos routes Mais maintenant dans l'idéal vos routes de Malfurion Alors des fois vous n'avez pas le choix Mais dans l'idéal essayez d'attendre le contrôle d'un tank ou d'un assassin Pour pouvoir placer le route très facilement Je sais pas un Muradin Bon voilà j'ai je... <rire> mis clic, mais Un Muradin Milston, Hop, On le prépare, on reste à portée pour pouvoir assurer le route après le contrôle de son allié Plutôt ah, que de tenter au pifomètre de... des routes à la con là Ça sert à rien Sauf si vraiment il y a peu de CC dans votre équipe Et là on y reviendra, il y a un moyen pour, pour vous faciliter le, la chose Mais du coup le route, essayez bien sûr la chaîne de CC Essayez de la faire après un pote Et c'est pour ça que par exemple du Malfurion Diablo, du Malfurion ETC Des choses comme ça ont très souvent fonctionné Parce que le gars lance son spell, lance sa, sa chaîne de contrôle Et vous vous suivez avec un route Et ensuite bah, vous spammez, vous balancez la sauce quoi. Maintenant le passif le rend très très très appréciable avec certains assassins très euh, Manavore ou surtout qui ont besoin de spammer leur sort C'est l'innervation 25 secondes de temps de recharge Ça rend un héros allié 20% de son maximum de points de mana en 5 secondes Ce qui est quand même énorme Tant que l'allié est affecté par l'innervation Donc 5 secondes Le temps de recharge de ses capacités de base s'écoule 50% plus vite C'est une sorte de mini nano boost d'ana pour un allié et c'est souvent pour ça que Malfurion était très très très apprécié avec de la Vala multishot par exemple pour pouvoir réduire le temps de recharge et du coup plus de multishot plus de dégâts etc avec un tral par exemple bah ça veut dire plus de, plus de spell donc plus de régène pour le tral enfin avec de la Liming c'est plus de burst etc etc plus, avec Jaina plus de burst plus de moins de consommation de mana très apprécié avec Tyrael également puisqu'il va pouvoir Tyrael consomme beaucoup donc il va pouvoir lui redonner et plus de spell plus pour, pour pour son équipe donc ça marche très bien, le problème c'est que l'innervation ne peut pas être euh, utilisée sur soi-même mais ça c'est un problème, par contre, ça c'est dommage, l'innervation ne fonctionne pas sur les héros qui n'ont pas de mana On pourrait se dire, bah, c'est normal, parce que ça redonne de la mana Ouais mais en fait, l'écoulement des temps de recharge pourrait fonctionner Par exemple, mettre euh, une innervation sur un Shogal, ou euh, je sais pas, un... un bah, non, Shogal ça marche, mais euh, par exemple un... Non, Shogal n'a pas de mana, j'ai rien dit Mais par exemple, mettre une innervation, je sais pas moi, sur une Sonia ou même une tracer bah ça pourrait être cool mais non ça ne fonctionne pas donc voilà c'est que les capacités de base mais c'est toujours nature, intéressant mal. sur les persos euh, que ce soit des, des assassins de mêlée ou des assassins à distance ou des tanks c'est toujours appréciable il faut pas hésiter à le spammer hein. 25 secondes de temps en ça revient très vite et ça aide en plein teamfight vous le mettez sur un assassin bah, il va pouvoir euh, potentiellement mieux s'en sortir par exemple je sais pas encore une fois un tral dans un teamfight vous lui mettez l'inerve le mec euh, il va pouvoir s'auto-régène donc c'est vachement intéressant euh, du coup on a parlé de son kit principal on va En bas à gauche au passage vous avez le nombre de rétablissements actifs si jamais vous avez oublié Bon normalement avec l'affichage c'est toujours marqué mais vous voyez le nombre de rétablissements ça peut vous servir sur certains talents On va d'ailleurs attaquer ces talents palier 1 on a euh, la récupération qui est très appréciable, lancer rétablissement donc le A sur un allié Confère également ses effets à Malfuron pendant 50% sa durée normal Ce qui est génial c'est que c'est à la fois une économie de mana et ça vous permet de focaliser sur vos alliés parce que le principe c'est quand vous mettez récupération à un pote, et eh bien ça vous donne la récupération à vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire 50% En fait vous normalement la récupération c'est 20 secondes, en lançant la récupération un sur un pote, et eh bien ça vous le donne une récupération de 10 secondes sur vous même. Ce qui est quand même très appréciable, comme ça vous focalisez sur les potes et vous économisez beaucoup de mana pour vous même. Et en plus de ça vous économisez un temps, normalement ça devrait faire un heal sur un pote, un heal sur lui, moi j'ai mal, un heal sur moi. Vous allez pouvoir faire un heal sur un pote, un heal sur un autre pote, et un heal sur un troisième pote sans, Avec du coup un heal pour vous, donc ça fait 4 personnes au lieu de 3 par exemple Donc c'est génial honnêtement la récupération, surtout qu'il y, y a pas mal de talents qui fonctionnent en fonction du nombre de, de rétablissements actifs Donc c'est vraiment vraiment très appréciable c'est fr franchement pour commencer Malfurion Je vous conseille ce talent Et vous allez avoir du mal à vous en passer par la suite Maintenant euh, pour renforcer un petit ah, peu L'efficacité d'un Malfurion, Malfurion On a l'alignement céleste Ça augmente la durée de révélation des clay de 3 secondes Très pratique contre du Zeratul, de la Valira etc Parce que le mec est révélé pendant très longtemps Les attaques de base de Malfurion infligent également 75% de dégâts supplémentaires aux héros adverses révélés Alors Malf il a pas des énormes auto-attaques si. C'est un support Mais du coup 75% c'est quasiment le double des dégâts d'auto-attaque Et franchement Contre du Genji, de la Tracer, etc, ça peut faire sa différence, hein, ça peut vraiment vraiment être efficace. Donc le problème c'est la consommation en mana, vous allez spammer encore plus le Z, vous allez avoir des problèmes avec les heals, donc euh, disons qu'il que celui-là ça marchera toujours... Celui-là, ça aussi vous implique d'être à portée d'auto-attaque, donc d'être plus vulnérable. Mais l'animal céleste, c'est des bons dégâts si vous voulez un petit peu plus d'impact dans les games, c'est vrai que ça peut fonctionner. Et enfin, on a la clarté du Shendo, les temps de recharge d'innovation s'écoulent 25% plus rapidement par allié, bénéficiant de rétablissement. Alors ça, c'est assez rare mais par exemple dans une optique de double support avec une Vala Multishot Ou une Liming qui fait vraiment le café Vous connaissez la Liming, vous savez qu'elle joue très très bien en duo par exemple bah C'est vrai que la clarté du Shendo, Ou même un Diablo par exemple Un Diablo comme ça il part sur Malveillance Il n'a pas besoin de d'apprendre l'élan diabolique Et bam, bam bam il a tout le temps des charges Donc la clarté du Shendo, le temps de recharge d'innervation s'écoule 25% plus rapidement Par allié bénéficiant de rétablissement Ça fait que vous avez tout le temps la clarté du Shendo quasiment Donc euh, Enfin l'innervation, Donc ça peut être vraiment bon, pas la mal Niveau 4 Niveau 4, c'est le palier du route. le route hein, immobilisation, on va renforcer l'immobilisation. Vous avez le choix qui est quasiment tout le temps le meilleur parce que, eh bien, tout simplement, il y a du heal en quasiment tout le temps aussi dans Heroes of the Storm. C'est le lien étrangleur. Si le mec est route ça réduit de 40% pendant 3 secondes tous les soins reçus par les héros adverses immobilisés par le Sarment. On n'a pas l'impression comme ça, mais 40% d'anti-heal, c'est énorme. Imaginez contre une White Mane contre un malganisme. quasiment tous les tanks du jeu ont de la self sustain. Tous les healers du jeu, les assassins mêlés par exemple, une Sonia, bah vous lui mettez 40 d'anti, elle bouge plus. Enfin, elle se soigne moins. Vous avez énormément de force qui euh, a quasiment toujours dans une, dans une partie beaucoup de soins ou beaucoup d'auto-soins, donc c'est vraiment très très très intéressant. Par exemple, je sais pas moi, bon, un diablo, euh, un diablo bah, il va avoir son Z, il va avoir ses auto-attaques et tout toujours très intéressant de en fait le route déjà c'est censé être une punition si le mec en plus de ça il est bloqué il est cessé et en plus de ça il peut pas être trop sauvé par exemple un régarve guérison ancestrale un mec qui se serait fait route boum la guérison ancestrale elle va être 40% moins efficace donc l'anti-heal c'est monstrueux ensuite on a les racines profondes ça agrandit la zone de sarment de 25% donc le route il devient gigantesque on va pas se mentir et ça augmente sa durée de 40% attention l'infobule est un peu traître ce n'est pas euh, la durée du route, c'est l'augmentation du, la, du temps de route euh, D'ailleurs, je vais en profiter pour essayer un truc Vous voyez, le route as dure as. plus longtemps En fait, sur la zone C'est-à-dire que si un adversaire rentre, vous voyez, et bien vous allez couvrir tout un couloir et ça ça peut être très efficace sur des maps comme Volskaya par exemple, des maps où Sanctuaires Infernaux, des maps où l'ennemi va forcément vouloir venir. Ça peut être efficace contre du dive aussi, contre beaucoup de dive, vous allez clasquer un route là. Alors généralement le route on le place encore une fois en snipe, hein, vraiment en ciblant un gars, mais si les adversaires veulent rentrer, eh bien, ça peut route pas mal de monde. Donc c'est vrai que racine profonde un peu plus situationnelle mais très impactant, il peut être très très impactant. Et enfin on a le Sarment Vengeur, ce qu'on appelle généralement le Groot ou le Brocoli comme vous préférez, le Sarment Vengeur, Sarment donne naissance à un Tréant qui inflige 58 points de dégâts par seconde pendant 10 secondes, c'est de la merde, hein. ça ne fait que dalle, c'est quasiment, euh, c'est que dalle en dégâts et je rappelle quand même que le Root c'est 65 de mana, c'est le truc qui vous coûte le plus cher et qui a le plus de temps de recharge. Maintenant, c'est une quête, si vous touchez des héros adverses avec Sarment, ça augmente de manière permanente les dégâts d'attaque de base du Tréant de 7 points. Ce talent est souvent joué par des malfurants, même en niveau professionnel, sans pour autant qu'il y ait d'intérêt. Globalement, le Tréant, à un niveau compétitif, il a deux intérêts. L'intérêt, c'était de tanker l'effort, par exemple, puisque bah, toute création, toute invocation, etc. va prendre en priorité l'agro des tours et l'aggro des forts. Depuis que le système d'effort a été reward, ça ne marche plus avec l'effort, hein. si un mec tape, bah... et en plus le Groot va vous faire prendre l'agro du fort. Et vous avez pas envie, vous avez pas envie, déjà que vous êtes, êtes obligé parfois pour soigner vos potes, vous avez pas envie de ça Mais en plus de ça, le Groot, l'autre intérêt ça peut être par exemple de bloquer euh, des skillshots, par exemple d'une liming euh, Ou d'un Hook Stitches ou je sais pas, mais le problème c'est qu'en fait faire ça, ça vous consomme énormément de mana pour un résultat un petit peu aléatoire quoi Donc... Le, le Sarment Vengeur, je sais qu'il y en a qui disent Ah le, le Groot va faire trop mal Le Groot il se balade à 2 à l'heure Il est extrêmement fragile, il se fait one shot très vite oh, Et pour que enfin le tréant commence à faire mal Il faut des stacks mais par Par dizaines et dizaines et dizaines C'est du gaspillage C'est du gaspillage de temps euh, Ça va vous inciter à spammer votre route Alors que vous devez l'utiliser à bon escient Au bon moment, donc non, le Sarment Vengeur éviter. je sais que des fois des malfuants disent Ouais mais en solo queue euh, il faut que j'ai de l'impact, il faut que je, je carrie. c'est pas un talent vraiment genre qui va faire extrêmement mal hein. vaut mieux jouer l'alignement céleste par exemple et le silence, là vous allez avoir des dégâts Sarment Vengeur c'est du dégâts euh, c'est... généralement c'est même pas de, des dégâts qui vont pas fonctionner quoi. les mecs vont courir et le traitant il va courir derrière comme un con, donc ça marche pas très bien autant tille le gars et vous allez l'exploser vous même. Niveau 7, niveau 7 on a le premier talent bien sûr c'est la purge Temps de recharge, 45 secondes, ce n'est pas une purif, c'est une purge, supprime tous les étourdissements, immobilisations et ralentissements qui affectent les alliés bénéficiant de rétablissement. Un counter qui fonctionne très très bien contre Malfurion, c'est les silences, les silences qui ne peuvent pas être purgés par Malf. Je rappelle que les firs, le Fir, par exemple, de Guldan, est un silence et du coup ça ne fonctionne pas. Euh, je rappelle aussi les taunts, par exemple le taunt de Garrosh, le taunt de Varian, c'est euh, comptabilisé comme un stun. Donc vous pouvez les purger, mais vous ne pouvez pas purger, euh, vous ne pouvez pas purger tout simplement les silences. Attendez, je crois que je dis une bêtise. Le slip c'est un stun, les taunts c'est des silences, non les taunts c'est des silences, donc vous ne pouvez pas purifier, pardon, vous ne pouvez pas purifier, vous pouvez pas purger les silences et les firs. Donc euh, les firs, les taunts et les silences, parce que les, les deux autres sont codés comme des silences. Donc ça c'est le gros bémol pour Malfurion et par exemple un Guldan va être très intéressant contre Malfurion euh, De l'autre côté vous pouvez purge les slips puisque les slips sont comptabilisés comme des stuns Et euh, du coup les immobilisations donc les routes, les slows et les stuns le, le problème de ce talent c'est que vous ne pouvez pas pré-purge C'est une purge pas une purif donc vous ne pouvez pas pré-purif Un Diablo va stun le gars si vous claquez la purge ça ne fonctionnera pas Il faut attendre que le stun soit mis et ensuite purger Donc ça demande une certaine exécution le truc c'est que ça reste une purge à 45 secondes de temps de recharge c'est très cool Sachant que ça peut être une purge globale donc Vous pouvez potentiellement bah, purger euh, vous même ainsi que vos alliés instantanément Et ça fonctionne du coup sur vous même Ça c'est plutôt pas mal, ça peut fonctionner sur vous même C'est l'une des rares purges qui fonctionne euh, sur soi Donc très pratique contre euh, bah, voilà, des stuns, de, bah, des, des routes de zone ça peut être par exemple contre Mephisto par exemple, route de zone, bah, ça peut être vraiment efficace euh, le truc c'est qu'à côté de ça on a également la croissance sauvage chaque héros touché par l'éclat lunaire prolonge la durée des rétablissements actifs de 1 seconde donc sur vous même et sur les alliés ça peut être à l'aise, s'il n'y a vraiment pas beaucoup de contrôle c'est le talent généralement à privilégier qui vous permet eh d'appliquer plus facilement, euh, d'avoir... De, de mieux contrôler vos soins tout simplement ensuite on a le sarment les Sarments tenaces qui augmente la durée d'immobilisation de sarment de 25% donc ça c'est plutôt cool pour améliorer la chaîne de contrôle quand Malfion est étourdi le temps de recharge de sarment prend fin immédiatement cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 10 secondes alors le problème de ce talent c'est que déjà il bah, y a la purge hein, qui est quasi obligatoire mais autre point c'est aussi que ça ne marche que sur les stuns donc si Malfion est route ça ne il ne permet pas de récupérer son route plus vite. Et ça c'est dommage, ça c'est dommage, il pourrait y avoir... Euh, peut-être qu'on pourrait augmenter l'efficacité, enfin le, la facilité de, poc, de, de, de faire proc ce talent. Donc généralement celui-là c'est un peu le moins bon talent du, du palier 7 de Malf. On privilégiera toujours la purge, sauf si vraiment il n'y a vraiment quasi aucun contrôle. Là peut-être que la croissance sauvage est meilleure. Purge. Niveau 10, les deux ultimes sont très très intéressants sur le petit Malfurion On va commencer par la tranquillité, hein, l'ultime euh, classique de Malfurion euh, de War 3 Qui est tout simplement, donc temps de recharge 80 secondes, 80 de co consommation en mana Donc vous avez vu, c'est le sarment c'est quasiment autant Ça rend 175 points de vie par seconde aux héros alliés proches pendant 8 secondes Les alliés bénéficiant de rétablissement présents dans la zone tranquillité Obtiennent 10 points d'armure, donc là c'est plutôt cool, plus il y a de monde qui euh, a le rétablissement d'actifs et eh bien il gagne un peu plus d'armure donc l'intérêt c'est que par exemple vous allez faire ça et vous allez pouvoir tranquillité pour donner les 10 d'armure et mes vous pouvez vous déplacer pendant la tranquillité toujours continuer à spam du heal donc c'est vraiment le moment fontaine de soins Alors de que malfuron que les tranquillités sont très très très intéressantes très importantes il y a un petit côté anti-burst aussi avec les 10 d'armure et bah généralement le mec qui va se faire burst, il a le rétablissement, il a la tranquille et vous claquez les, les, les, voilà, les, petits, les petits éclats lunaires pour pouvoir tenir le gars en vie. Donc tranquillité très très fort, c'est pas un CD trop long, 80 secondes, ça reste ok et on y reviendra, le niveau 20 en plus de la tranquille est très fort. L'autre talent c'est, on va revenir dessus, c'est le rêve du crépuscule. 90 secondes de temps d'encharge donc beaucoup plus long. Au bout de 0,5 secondes c'est un temps de cast assez long quand même Malfurion inflige 680 donc ça c'est niveau 20 Point de dégâts dans une large zone autour de lui et réduit les ennemis au silence qui les empêche d'utiliser leur capacité pendant 3 secondes. Ça c'était extrêmement fort contre le dive. Attention, je vois beaucoup trop de malf silence qui joue ça contre des compos qui sont pas trop dive et du coup les malf se mettent complètement hors de position Ils avancent comme des cons, hop hop hop, et c'est important de voir les ultimes. Et généralement, le malf qui silence, eh ben, il va s'avancer au milieu de l'équipe ennemie et faire yeah. pour essayer de lancer le, les gros dégâts et faire les plays. Mais un malfurant qui fait ça, bah, on doit le tuer en fait, hein. on doit le déglinguer et généralement, le malf quand il fait ça, il meurt. Donc c'est pour ça que l'ultime plus générique c'est la tranquillité sur Malfurion Le rêve du crépuscule c'est très bien en réaction Par exemple contre du Genji, contre du Zeratul euh, De la Sonia également De la Sonia qui voudrait attaquer, dive et tourner derrière Vous mettez le silence, ça ne peut plus tourner et on va essayer de la tuer C'est fort en fait quand c'est vous qui allez vous faire attaquer que quand c'est vous qui attaquez après s'il y a une grosse euh, rotation de CC évidemment vous pouvez suivre facilement votre allié et mettre un silence même sur un gars pour pouvoir assurer un one shot, hein. ça peut le faire mais le problème c'est que dans cette optique là vous allez très souvent vous avancer et un malfurant qui s'avance un peu hors de position parce que le radius est quand même pas énorme, enfin, il reste ok hein, mais ça va inciter le malfurant à s'avancer pour toucher un maximum de monde et à ce moment là bah, il peut déjà se faire annuler, hein, se faire cancel et se faire tuer tout simplement Donc. Tranquillité beaucoup plus générique que le rêve du crépuscule Mais le rêve du crépuscule est un très bon talent Très bonne ultime Palier 13, alors palier 13 il y a des super trucs sur Malfurion On va commencer par la rapidité de la nature Comme vous le voyez Malfurion n'a aucune mobilité C'est euh, horrible ouais. pour lui hein. Il, peut, il peut n'a rien du tout pour lui Et ce qui est intéressant c'est que la rapidité de la nature Ça augmente la vitesse de déplacement de Malfurion de 6% Par établissement actif Et du coup si vous mettez un heal Et que vous prenez ce talent Vous, ben vous allez déjà à 12% avec ce niveau 1, bah vous allez à 12% de move speed Donc vous speedez en teamfight Très facile pour pouvoir se replacer, se repositionner Mettre des éclats lunaires, repartir Faciliter la pose d'un route en suivi de tank Esquiver les skillshots, etc Donc c'est très très à l'aise pour la survie de Malfurion Et tout le côté utilitaire qu'il apporte Maintenant, un autre talent qui est très intéressant aussi, c'est l'éclat lunaire incapacitant. L'éclat lunaire ralentit les héros de 25% pendant 2 secondes. Ça, c'est cool quand ça manque de contrôle dans votre équipe et surtout, ça vous aide à Comme poser votre propre route. Vous mettez l'éclat lunaire, ça va slow et derrière, vous mettez le route. Comme ça, le gars va avoir plus de mal à esquiver. Donc, c'est un peu plus utilitaire. Privilégiez plutôt la rapidité de la nature mais les lunaire peut être excellent dans certaines optiques Par exemple aussi avec un as dans la manche de Raynor ou des exécuteurs ça fonctionne très très très très bien Et ça peut faciliter, encore une fois si ça manque de contrôle dans votre équipe, bah c'est euh, un bonus très intéressant Mais contre du dive par exemple vaut mieux la rapidité de la nature euh, Revitalisation, ça ça marche vraiment si vous avez pris la clarté du Shando en 1 sinon c'est vraiment pas fou euh, L'intérêt c'est quoi C'est que quand l'innervation est lancée sur un pote ça vous rend également 80 points de mana à Malfurion, donc je suis très très cool Dont les capacités de base se rechargent 50% plus rapidement pendant 5 secondes Donc vous bénéficiez également de l'innervation en gros C'est une sous-innervation pour vous, c'est pas 20% de votre maximum de mana Mais vous profitez, bah, les 50% ça marche comme une innervation Et vous regagnez un petit peu de mana, ça vous permet d'économiser bah, par exemple un ultime, une tranquillité ou un silence Et euh, potentiellement un sarment, donc c'est plutôt cool alors vitalisation c'est cool Si vous avez parti euh, Clarté du Shando Sinon bon privilégiez plutôt les deux autres Palier 16 Alors là c'est un super palier pour malfion Les trois sont très forts on, Généralement on voit l'équilibre naturel Pourquoi Ça augmente la zone d'effet de l'éclat lunaire de 25% Donc ça facilite de toucher plus de monde avec l'éclat lunaire Donc plus de heal sur votre, euh, sur votre rétablissement Sur votre burst heal Mais en plus de ça La durée des rétablissements est augmentée de 3 secondes De base naturelle Comme ça donné donc c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir des rétablissements actifs pendant plus de temps. D'améliorer votre burst heal en touchant plus facilement plus de monde. Donc c'est vraiment très apprécié. Maintenant il y a un autre talent qui est très très fort. Parce que comme on l'a dit Malfurion sa grosse lacune c'est le burst heal. Il a uniquement euh, du soin sur la durée quasiment et, les, et un petit peu de burst heal, Mais très peu. Donc ce qui peut être très fort et qui est très apprécié notamment en Asie, en Chine et en Corée. C'est l'harmonie lunaire. Ça augmente les soins des lunaires de 15% pour chaque allié bénéficiant de rétablissement donc à chaque fois que vous avez un pote hop. donc là par exemple j'augmente si je mets un Z, j'augmente de 30% le burst heal et donc c'est vraiment vraiment vraiment pas mal hein, ce, ce niveau 16 pour ça il y a un autre point, tant que les points de vie de malfurant sont supérieurs à 75% très fort si vous jouez bien sûr la récupération au 1 l'effet de soin sur la durée de rétablissement est augmenté de 60% Don d'Izera c'est pas mal si en face il n'y a pas grand chose pour venir vous taper Contre du dive par exemple Don d'Izera pas terrible On va privilégier plutôt l'harmonie lunaire pour vraiment burst heal comme pas possible Mais si vous êtes tranquille à l'arrière le Don d'Izera c'est très très très très fort Donc on va de manière générale équipe naturelle vous ne vous tromperez jamais Mais c'est vrai que adaptez vous en conséquence Contre du dive et quand faut vraiment burst heal burst heal parce que sinon vos potes vont vous faire tuer l'harmonie lunaire très fort Don d'Izera quand vous êtes vraiment tranquille à l'arrière c'est excellent et sinon l'équilibre naturel, de manière générale, ça vous aidera Niveau 20, les 20 malfurions sont très très forts On va commencer par la tranquillité, sérénité Chaque héros adverse touché par éclat lunaire réduit le temps de recharge de la tranquillité de 3 secondes C'est juste génial, la tranquille vous en avez énormément besoin avec Malfurion Donc réduire le temps de recharge de l'ultime c'est génial Mais c'est pas fini, augmente les soins de la tranquillité de 10% par allié bénéficiant de rétablissement alors là, bah ça, oh, vous avez plus souvent la tranquillité Et en plus de ça, la tranquillité soigne mieux C'est trop bien Genre, quand vous jouez tranquillité, jouez ça, vous vous tromperez jamais Vous pourrez euh, améliorer l'efficacité de la tranquille l'avoir plus souvent, c'est juste trop bien Ensuite, on a le, fear améli enfin, le silence amélioré pardon. Malfuron qui analyse pendant une seconde Puis se téléporte à l'endroit ciblé Et lance instantanément le rêve du crépuscule En fait, qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemble Si vous faites un ultime normal Vous avez 0,5 secondes et vous allez, lancer, euh, vous allez lancer le silence l'intérêt c'est quoi c'est qu'en passif ça porte la durée du silence qui inflige le rêve du crépuscule à 4 secondes donc le lieu de 3 secondes de silence c'est 4 secondes ok donc rien que ça vous avez déjà une seconde de silence supplémentaire maintenant vous pouvez activer Donc soit vous le lancez en air normal et du coup le silence dure plus longtemps soit vous utilisez l'activable et l'activable ça fait quoi ça double la durée de lancement du, du, du silence mais l'intérêt c'est que vous vous téléportez au milieu de l'ennemi pour pouvoir toucher potentiellement, surprendre l'équipe ennemie Et faire très je très sens. mal quand vous sortez Et ça par exemple si vous le castez depuis un mur par exemple Ça vous permet de passer à travers euh, un buisson Vous pouvez également le lancer depuis un buisson sans que l'adversaire vous voit surprendre ça, fait, ça met un coup de stupeur énorme hein, sur une équipe Donc ça peut être très intéressant Mais surtout adaptez-vous toujours Parce que je vois souvent des malfuyants comme ils ont pris 20 Qui vont forcément se téléporter Il ne faut pas oublier que ça augmente la durée de cast donc quand vous vous faites attaquer par exemple en dive bah vous lancez le R normal en fait pas besoin de se téléporter sinon ça augmente bêtement la durée pour pas grand chose mais du coup ce qui va être intéressant c'est bien sûr d'accompagner par exemple votre équipe est engagée dans un team fight et bien vous, vous téléportez avec l'ultime Essayez de vous cacher parce que sinon vous pouvez vous faire annuler hein, Ça fait une seconde de cast, une petite grenade de Ticus Et boum vous avez plus de, vous avez plus de, de silence hein, pendant 10 secondes Donc ça peut vraiment surprendre l'adversaire en mode Paf Voilà et euh, derrière l'adversaire pendant 4 secondes il fait rien Donc euh, ça peut faire gagner un teamfight à vous tout seul Ensuite on a le déluge lunaire Si l'éclat euh, l'éclat lunaire touche un héros Son temps de recharge est réduit de 1 seconde Donc vous avez plus souvent d'éclat lunaire 2 secondes de temps de recharge à la base Donc ça fait... Euh ça fait que 2 secondes de temps de recharge de base, c'est vraiment très bien Et le prochain éclat lunaire utilisé dans les 6 secondes inflige 20% de dégâts supplémentaires Ce bonus au dégâts est cumulable jusqu'à 60% Donc en gros, plus vous balancez de Z, plus ça touche Ça fonctionne très très bien évidemment avec l'éclat lunaire incapacitant Puisque vous ralentissez les gars, donc vous posez plus facilement le déluge lunaire Mais on pourrait dire, ouais mais c'est bien, c'est des dégâts, mais où est le heal En fait, plus vous avez de déluge lunaire, plus vous avez de burst heal aussi Donc faut pas l'oublier, Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool le déluge lunaire Et enfin, la fleur de vie. Le rétablissement rend instantanément à sa cible 10% des points de vie qui lui manquent Très fort contre des tanks avec beaucoup de points de vie Genre du Stitches, du Diablo ou Malfurion Va avoir beaucoup de mal à remonter ce genre de personnage La fleur de vie très efficace avec ces persos là donc à vous de voir, les 4 honnêtement sont tout à fait viables hein, sur la fleur de vie Alors je ne sais plus par contre, je vais tester parce que je sais plus si le 20 fonctionne avec votre votre 1 On va voir, Peu probablement, hein, probablement je pense bon que ça bon marche Donc, On va tester Donc tranquille, euh, rapidité de la nature, équipe naturelle Et on va jouer fleur de vie Voilà, on a pris des dégâts Et est-ce que ça marche avec le 1 J'ai pas l'impression que ça ait marché on va réussir, on va réussir vite fait. Donc ça c'est un build assez classique que je viens de faire, sauf le 20 bien sûr. Alors j'ai combien J'ai 1600. J'ai pas vu. 1600, 1750. J'ai l'impression. Non ça marche pas, ça marche pas sur vous. Non ça marche pas sur vous, ça marche que sur le pote. Ouais ça marche que sur le pote. Ça marche pas sur vous. Donc c'est un peu dommage, ça aurait pu être très bien, mais de base. Sur le pote, c'est vraiment très très fort. Hein. Un, un diablo, vous lui redonnez 10% de ses max de PV, il crache pas dessus. Hein. Et encore une fois, bah, c'est aussi plus d'anti burst, plus d'anti burst pour votre équipe. Si vos, vos alliés se font défoncer par, je sais pas, une leaming, un combo et TC liming ou quoi que ce soit, bah, c'est vrai que ça peut vraiment protéger efficacement. Sachant que bon c'est quand même 10% de maximum de PV toutes les 5 secondes hein. Donc ça peut même vous inciter par exemple à mettre le heal sur un gars Le gars fait toujours burst Et ben on le remet sur lui pour le reburst heal Donc sans compter les éclats lunaires, la tranquillité et autres Ça peut être très très très très fort Comme Donc bien sûr la tranquille on l'adore mais fleur de vie ça peut euh... Encore une fois la tranquille c'est bien Mais si vos potes se font défoncer Alors la tranquille elle a quand même un petit effet d'anti-burst aussi Mais la fleur de vie c'est le meilleur anti-burst de Malfurion hein, On va pas se mentir Donc voilà pour ce qui est de Malfurion euh, Je vais pas vous montrer de build spécifique Parce que bah, ça, comme on l'a vu c'est vachement modulable On va juste dire que le 13, la rapidité de la nature vaut mieux avoir pris le 1 Mais c'est pareil, c'est rien d'obligatoire Par contre, clarté du Shando, si vous le privilégiez Prenez réutilisation, sinon c'est très très délicat Donc voilà pour ce qui est de Malfurion J'espère que ce, ce, ce guide vous aura plu Encore une fois, je vais vous donner quelques tips sur le route Pensez-y Attention quand vous soignez Donc, sous les tours va, et les non, forts non, Les tours c'est pas grave, vous pouvez taper, il euh, n'y a pas de problème euh, Les tours ne vont, le, vont pas vous cibler Mais les forts, eux, vont cibler si vous tapez un adversaire Comme vous devez vous soigner et vous devez essayer de soigner en, en mettant des éclats lunaires. Contre les tours, on s'en fout. Hein, S'il y a euh, des sbires euh, ou un autre héros qui tank, pas de problème. Mais sous l'effort, si le, c'est les sbires qui tankent ou des invocations, si vous mettez un éclat lunaire sur l'adversaire, c'est vous qui, prenerez, qui prendrez l'agro. Donc il faut faire attention à, à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que euh, cette, euh, cette vidéo de guide vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos commentaires. Est-ce que j'ai oublié des choses que vous voyez importantes Est-ce que vous avez des questions, des observations N'hésitez pas On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus et vive les elfes de la nuit Malfurion, drôle d'envoi et triste Mais bon, dans War 3, tu rigolais pas quoi On t'adore Allez en tout cas, plein de bisous N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Twitter, Facebook Vous pouvez liker, follow, tout ça, tout ça N'oubliez pas de liker la vidéo, activer la notification Et on se quitte sur un petit silence de Malfurion